Un vrai Ça c'est pas un faux, ça c'est un vrai les gars Un vrai, un véritable Une bombe atomique Une pute, pardon Une bombe atomique Magnifique Magnifique, une bombe atomique les gars Waouh. Je ne filme pas la place, je peux pas filmé Un vrai les gars, un véritable machine à bombe atomique. On est là La bombe atomique derrière Allez, à la prochaine vidéo les amis Vous voyez que je suis là, en vélo Au milieu de tout ce euh, trafic C'est fantastique Regarde ici notre, notre bombe atomique ah, ça, Vous voyez les amis Belle caisse hein? Allez à la prochaine vidéo les amigos Ici en, en vélo Au milieu de la route Regardez moi ça Regardez bien Vous voyez? Allez Regardez un motard là a la prochaine, restez en paix, à la prochaine vidéo les amis.